Donc, euh, bonjour à tous pour cette conférence. aujourd'hui nous allons parler euh, d'appeler à Stephen King. Comment les monstres sont-ils devenus un produit de consommation euh, banalisé Mais plus largement en fait, nous allons évoquer tout ce qui est euh, fantastique, hein, le, le thème du, du fantastique dans la littérature hein, aujourd'hui et par le passé. Donc euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Pascal Malos, qui est écrivain. Si tu veux nous, nous présenter, enfin fait, te présenter rapidement. Bonjour, euh, j'écris, oui, principalement du fantastique et de l'étrange depuis, euh, depuis longtemps, depuis l'adolescence, mais euh, c'est un certain Christophe Thiel présent euh, à cette table ronde qui, qui m'a découvert, entre guillemets. Euh, j'ai eu mon premier livre publié chez lui, chez Malpertuis. Si mes souvenirs sont bons, c'était en 2014. Donc, ça fait déjà un petit moment et depuis, j'ai continué et je publie un peu à droite à gauche aussi. D'accord, merci. Euh, donc ensuite, nous avons également donc, Laurent Bottineau, qui est écrivain. Donc euh, vas-y, ben, si je peux te présenter également, s'il te plaît. Merci. Oui, bien sûr. En fait, bon, j'écris depuis que je suis tout petit, hein, donc mes textes ont beaucoup évolué, évidemment, au long des années. Et de, comme Pascal, en fait, j'écris surtout du fantastique. Parfois, il y a des petites incursions dans la science-fiction et la fantaisie, mais c'est surtout du fantastique, avec l'exploration des peurs de l'humanité. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à être publié dans un recueil collectif. J'ai répondu à un appel à texte. C'est un éditeur qui s'appelle Thierry Roulet. C'est les aventures inédites d'Harry Dixon, l'édition du Masque d'Or. J'ai commencé comme ça. Après, j'ai essayé avec un éditeur canadien, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Et là, je suis édité, j'ai un roman édité chez Edition Maya. D'accord. Ouais. Ok, merci. Et non, donc... Mais... Euh... Dernier intervenant, donc Christophe Kiel, bonjour, si tu peux te présenter également. Bonjour, eh bien, moi je suis un grand amoureux du fantastique, j'aime beaucoup des écrivains comme Pascal Malos et H.P. Lovecraft. <rire> <rire> j'ai publié effectivement le premier, j'ai eu le, le, le plaisir et l'honneur de publier le premier et de travailler autour du deuxième. D'accord, merci à vous. Alors, euh, je suis allé voir donc un petit peu sur euh, sur Internet tout ce qui touche à la, au, au fantastique. Donc la définition, la définition un, un peu classique, c'est ce qui est créé par l'imagination. Donc c'est un petit peu vaste. Et dans l'œuvre d'art, c'est tout ce qui traite d'éléments surnaturels ou non vraisemblables. Il y a donc, comme on l'a cité dans le titre, énormément d'écrivains. Donc moi, par exemple, j'ai lu euh, La Peau de Chagrin d'Honoré de Balzac qui est un roman euh, passionnant sur l'élément fantastique dans, dans la vie d'un homme ordinaire, on va dire, ou les nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe, Le Pied d'Octobre de, de Ray Bradbury, puis évidemment, bon, comme beaucoup, je suis un grand fan de, de Stephen King. Euh, Pascal, je crois que tu avais préparé plusieurs choses dont tu voulais parler sur le, sur le fantastique, peut-être si tu veux commencer oui, juste peut-être sur la, la définition, je pense que c'est intéressant d'y revenir parce que parfois on, on m'a reproché de, de ne pas être assez fantastique, de ne pas avoir suffisamment d'éléments de, de, surnaturels, comme, comme s'il y avait un, un catalogue prévu pour ce genre. Et donc, moi j'ai une définition un peu plus large, disons qu'à partir du moment où une narration induit une certaine confusion chez le lecteur, à partir du moment où il y a de l'ambiguïté on explore justement différents domaines de l'inconscient, on va vers l'onirique, enfin, tout ça c'est un boulevard pour moi où il y a beaucoup d'écrivains qui se retrouvent dedans, enfin, même, même des écrivains de littérature générale comme Kafka, comme même, même Dostoevsky en fait, il y a des, des scènes de rencontres hallucinées avec le diable, donc, pour moi, c'est un courant un peu plus large et c'est un peu dommage, je trouve, de le, de le réduire avec une définition un peu, un peu trop stricte. Oui, tout à fait, surtout qu'il y a eu vraiment énormément d'œuvres au cours des, des siècles qui ont abordé plein, plein d'aspects. Est-ce que vous avez peut-être soit Laurent, soit Christophe Je et... oui, bon, juste un peu rebondir sur la définition du fantastique. Ouais. C'est vrai qu'il y a plusieurs genres de fantastique. Il y a du fantastique un peu classique avec des monstres, des fantômes, des créatures vraiment définies. Puis après, il y a un fantastique qui peut-être peu plus vers l'étrange, la déformation de la réalité. Je pense par exemple à l'écrivain que j'aime beaucoup, comme Guy de Montpassant. Où justement, dans ses romans, on ne sait jamais si ça se passe réellement ou si c'est le dire d'un personnage. Donc, effectivement, le fantastique, ça peut couvrir tout un tas de réalités, tout un tas d'expériences. Et à partir du moment où, justement, il y a une déformation de la réalité, où il y a un doute sur ce qui se passe, est-ce qu'on est face qu à quelque chose de rationnel, ou est-ce qu'on entre dans autre univers. Là, le fantastique peut s'épanouir aussi, je pense, de beaucoup de manières différentes. C'est pour venir un peu sur le... Tout à fait. Euh, Christophe, est-ce que tu as une définition, toi aussi, ou est-ce que tu voulais rajouter mmh. quelque chose sur ces, ces aspects-là Oui, moi... Moi, j'aimerais bien revenir à la racine, au sens étymologique du terme, à la racine du mot fantastique. Tout près de cette racine, on a deux autres termes qui sont assez proches, qui sont fantôme et fantasme. Euh, bon, j'aurais envie de m'arrêter là en disant que j'en ai assez dit, mais bon, on peut rajouter que c'est vrai que beaucoup de, beaucoup de gens ont développé des, des définitions des théories du fantastique. On pense à Todorov, avec justement comme comme on vient de l'entendre, l'idée de, de l'hésitation entre surnaturel, pas surnaturel, ou au contraire de l'intervention du surnaturel. Je me sens plus proche, bon, ce n'est pas un hasard, hein, je me sens plus proche de, de ce que disait Pascal tout à l'heure au sujet de euh, cette... Euh, cette fissuration, cette fragmentation de la réalité, et la, le, le sentiment, surtout le sentiment que ça produit, c'est-à-dire le fantastique, pour moi, il ne réside pas seulement dans les événements qu'on rapporte, mais euh, surtout dans le ressenti euh, du narrateur ou du lecteur, et, ou des deux, euh, à propos de ces événements. D'accord, oui, c'est très vrai. Euh, après, donc, sur, euh, sur le thème, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est banalisé euh, Christophe, je ne sais pas si tu écris toi-même ou tu euh, édites simplement non, moi je suis éditeur essayiste. Je n'écris pas de fiction, je fais, je fais travailler les autres dans ce, ce domaine-là. D'accord. Et tu, tu publies beaucoup de, de fantastique, alors Que ça, que ça. Okay. Donc, euh, bah, je ne sais pas, Laurent et Pascal, euh, comment euh, euh, aujourd'hui concevez-vous l'écriture le, le, de fantastique Pourquoi euh, écrire dans, dans ce genre-là Est-ce que... Euh, Enfin, je sais pas, là ou l'autre, si vous, euh, vous voulez expliquer euh, votre démarche, ce qui, ce qui vous attire dans ce domaine, ou, euh, Alors, ou si vous avez d'autres façons d'écrire, je ne sais pas aussi. Alors, bon, en fait, bon juste pour commencer, bon, rapidement, hein. bon, en fait, ce que je cherche dans le phonétique, c'est vraiment une exploration de, des peurs de l'âme humaine. Moi, bon, le c'est une non, manière ouais. métaphorique d'explorer à la fois les peurs de l'âme humaine, d'une part par rapport à, à, au monde qui entoure, Soit les phénomènes naturels violents comme les tempêtes, les ouvrages, des phénomènes inexpliqués comme la mort, la... et aussi la peur par rapport à ses propres pulsions. Enfin, fait, je parlais tout à l'heure des créatures surnaturelles, soit les loups-garous les vampires. à chaque fois, ce n'est pas du délire, il s'agit de métaphores de, des peurs. Le loups-garous, c'est la part bestiale de l'homme. Le vampire, c'est à la fois par rapport à la mort, par rapport aussi à tous les mystères de la sensualité, de la sexualité à faire toutes ces créatures, c'est toujours une manière d'explorer les sentiments de l'humain et l'âme humaine, de sonder l'âme humaine. Moi, en fait, c'est ça que personne ne cherche. Est-ce que j'y arrive Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est ce que je cherche à faire dans, dans mes récits. Ok. Donc, pour moi, c'est euh, fantastique. En fait, c'est bah, ce qui est le plus proche de, de ma vision du monde, de, de la façon dont, dont je ressens... Euh, les choses, euh, paradoxalement, euh, c'est vraiment un paradoxe, euh, je trouve que le, le fantastique peut être un genre vraiment très, très réaliste, euh, parce qu'il explore justement des, des, des sentiments que, que nous connaissons tous, hein, l'étrange, le, euh, le fait d'avoir la sensation de vivre un peu dans un rêve, euh, et moi c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est euh, de, de, de trouver, de, de saisir des, des choses qu'on n'arrive pas, à expliquer de façon prosaïque, avec euh, des mots simples, mais à travers une histoire. Et je pense que le fantastique a, a toute sa place aujourd'hui, euh, à l'époque contemporaine, d'autant qu'on vit dans un monde vraiment de plus en plus euh, euh, absurde et où il y a beaucoup d'irrationnel. C'est euh, un genre qui permet justement de, de saisir, d'explorer, d'essayer de, de, de mettre une forme, pas forcément d'apporter des réponses, mais en tout cas, de poser des questions, d'explorer. De, ok. Euh, Christophe, toi, tu cherches quoi donc, un, chez un auteur qui, qui te présente du fantastique Est-ce que euh, c'est est un peu difficile à, à répondre aux questions C'est vrai qu'on disait peut-être que Stephen non. King a beaucoup écrit de, de fantastique et ouais, a peut-être trop euh, on a peut-être trop fait dans, un petit peu dans, dans tous les domaines. Est-ce que... Euh, après toi, il y a encore beaucoup de choses à faire, à découvrir, à essayer. Oui, oui, oui, oui. Il, y a, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, si tu me demandes ce que je, ce que je cherche chez un auteur de Fantastique, euh, je vais faire une réponse, euh, évidemment, euh, tout à fait insuffisante et, euh, et en même temps complètement satisfaisante, qui est la qualité. C'est-à-dire à, à la fois à travers le style, à travers les idées et euh, surtout à travers la, sa capacité à construire une atmosphère. Euh, je pense qu'on... On enfin pour les, pour les bons auteurs, disons, on ne sera jamais déçu du fantastique, on n'en en verra jamais le bout, on n'arrivera jamais au bout, parce qu'il y a quand même une telle dose de chaque, de chaque personne, de chaque auteur, de chaque individu qui met dans sa création, que pour, pour qu'on en ait vraiment fait le tour, il faudrait que les gens soient tous identiques, ce qui évidemment n'est pas le cas. Donc tant qu'il y aura des gens qui écriront des choses authentiques, avec leur propre vision, on aura de la nouveauté dans le fantastique, comme on peut en avoir dans n'importe quel autre genre. Ok, oui, j'aime beaucoup ce que tu me dis. C'est vrai qu'en fait, euh, chacun en fait, a, a des rêves et quelque part, au lieu d'écrire simplement sur la, la, la vie quotidienne, il y a une petite part de rêve ou une grande part de, de rêve qui peut rentrer dans la... grâce au fantastique. Après, dans... après, il y a deux, il y a deux approches, c'est-à-dire euh, pour moi, euh, la science-fiction ou la bonne science-fiction a beaucoup à voir avec la société et avec la politique. Et en revanche, le fantastique a beaucoup à voir avec la psychologie, avec l'individuel et avec la perception individuelle du monde. D'accord, oui. Euh... Voilà, je ne sais pas si... Euh, Donc, voilà, pour vous un peu, effectivement, je là l'idée la différence entre science fiction et fantastique intéressante. C'est que la science fiction va plutôt s'intéresser à des questions peut-être collectives qui vont concerner une société notamment par la confrontation d'humains avec des sociétés différentes, ou la manière dont les sociétés vont évoluer dans le futur. Donc en plus, c'est questions peut-être d'ordre collectif. Est-ce que le fanatique va plus s'intéresser à l'individu, à la façon dont il pense seulement à ses peurs Donc, euh, Après, le fanatique peut aussi être plus collectif. Mais au départ, il y a une dimension plus individuelle dans le sens où il s'intéresse aux peurs vraiment de l'individu, de manière dont elles vont influencer sa, influer sa vie ou rejeter son monde extérieur. Voilà. On peut avoir effectivement des, des récits où c'est tout un groupe humain ou toute une société qui semble vivre un cauchemar. Oui, ça, ça, ça, peut, ça peut aussi être le cas. Mais effectivement, ce, ce, cette différence entre le, le français et le survivant me paraît quand même assez intéressante. C'est justifié. Je crois que la, dans la moitié de mes textes, il y a, il y a toujours une dimension euh, euh, sociologique quand même, je pense, enfin de, par rapport au monde du travail, par rapport à. Mmh. Euh, justement, comme, comme tu disais Christophe, euh, un groupe euh, qui vit un, un cauchemar euh, éveillé, en fait, euh, ça pourrait être les les, les travailleurs, justement. Mais donc euh, ça pourrait être justement. Donc euh, ta distinction, elle est, elle est juste, mais euh, elle n'est pas absolue. On peut, on peut aussi avoir du, du, du collectif. Euh, on peut parler aussi de l'organisation de la société à travers le fantastique. Mais c'est vrai que, que le point d'entrée il va toujours être, ça va être un narrateur, ça va être plutôt individuel. D'accord. Est-ce euh, que vous avez des, des œuvres particulières qui vous ont marqué, que vous vouliez recommander aux personnes qui suivent cette cette conférence Quelque chose qui vous a marqué, peut-être qui vous a motivé vraiment. À... Voilà, Laurent, tu en ouais, as parlé un peu tout à l'heure. Mais... Alors moi, en fait, il y a, a Guillaume Maupassant qui est vraiment un fantastique, un auteur que j'aime beaucoup. Et en fait, il y a un auteur que j'aime énormément actuellement, euh, qui met à la fois science-fiction et fantastique. En fait, il est classé auteur de science-fiction, mais, mais aussi beaucoup du fantastique. C'est Pierre Bordage. Pierre ouais. Bordage, notamment avec sa trilogie des Guerres du Silence, toujours ce mélange entre science-fiction, puisque ça se passe souvent dans le futur, et en même temps euh, du fantastique. Avec des menaces surnaturelles, qui attirent également des réponses surnaturelles, et un aspect également mystique. Puisque, d'un côté, Pierre Bordage, il crédit beaucoup le fatime religieux, mais il est lui-même assez mystique, il est une genre mystique du monde. Et en tout cas, c'est un meilleur assez intéressant, qui produit des textes, quand même, que j'aime beaucoup. D'accord. Christophe, tu, avais dit, tu voulais dire quelque chose, il me semble Oui, bah évidemment, je voulais dire avant tout le monde les, les noms de quelques classiques comme le Horla de Maupassant, Edgar Poe avec des textes comme « pas, Le masque de la mort rouge », par exemple. Évidemment, Lovecraft, voilà quelques grands auteurs. Lovecraft, on peut dire « La couleur tombée du ciel », par exemple, bien malgré son côté SF, puisque c'est un, une chose extraterrestre, mais qui est traitée sur un mode totalement fantastique. Euh, voilà quelques quelques grandes bases euh, euh, venues du passé, mais euh, mais toujours vivantes. D'accord. Pascal, je ne sais pas si tu as quelques influences aussi ou quelques œuvres bien. dont tu voudrais parler qui t'ont marqué. Alors euh, déjà oui, quand j'étais mes premières euh, parmi ma première lecture, j'ai grandi à, à, à Bruxelles, donc, là, qui est une un peu une terre de l'étrange, et notamment il y avait Jacques euh, Sternberg enfin, qui et avec des récits très courts, c'était un, une façon pour mon professeur de français de, de nous initier à la littérature, parce que c'était très court, donc ça se lisait vite, et puis il y avait un effet qui était saisissant. Il y a encore des, des nouvelles dont je me souviens aujourd'hui, et que je n'ai pas relues entre temps, donc, mais que j'ai encore bien, bien gardées en tête. Euh, après, dans, dans des découvertes plus, plus récentes, parce que, je euh, disons bien sûr, euh, il y a Blackwood, Algernon Blackwood, avec qui je me sens assez proche, euh, lui, lui c'est surtout la, la, la nature qu'il arrive à, à décrire d'une façon vraiment inquiétante. Et il arrive à, à esquisser des les, les forces euh, euh, naturelles, euh, par exemple dans les saules, euh, où il est oh. dans une barque euh, sur un, un confluent du, du Danube. Il euh, bon, y a, a Blackwood, il y, y en a plein d'autres, bien sûr. D'accord. Euh, moi, pour ma part, c'est vrai que je, je repensais en, en préparant cette conférence à, à Cujo de, de Stephen King, où en fait on a juste, mmh. un, il me semble, c'est un, une chauve-souris qui est, qui mord le, le chien principal dans le dans le roman et qui lui transmet la rage. Donc on, on sait pas si c'est quelque chose qui qui est vraiment euh, faisable, qui pourrait arriver pour de vrai. En fait, on, on doute, mais euh, bah, dans le roman ça se produit quand même. Voilà, et euh, bah, quelque chose de pas grand chose, un chien qui a attrapé la rage et qui fait un, un roman qui est absolument euh, euh, incroyable, surtout dans la façon dont, dont il a raconté. Euh, voilà, c'est un, un des romans qui, qui m'a marqué. Après, je vais vous taquiner tous un peu, parce que je sais que vous enfin, vous avez parlé plutôt de, de choses assez assez sombres, de, de fantastiques plutôt... Euh, plutôt un peu, un peu sombre. Donc, euh, Dans le, le, le thème de Nice Fiction cette année, c'était la, la Terre 2.0, c'est-à-dire si on repartait, si on devait faire quelque chose qui, qui aille mieux qu'aujourd'hui, est-ce que le, le fantastique, d'après vous, pourrait aider à ce niveau-là Est-ce que vous auriez des, des idées Comment auriez-vous... Enfin, je ne sais pas si vous avez participé à l'appel à texte déjà de ce, pour le, pour le Nice Fiction 2.0, la Terre 2.0 est-ce que vous avez Alors présenté moi, quelque chose Moi, personnellement, j'ai participé. D'ailleurs, mon texte a été retenu. Ah, c'est bien, bravo <rire> J'ai hésité, hein, parce que je pas trop l'idée au départ. Puis bon, j'ai réussi. Puis il y a un petit texte que j'ai bon, qui mêle beaucoup fantastique et science-fiction. Mmh. En fait, appeler un texte, c'était plutôt rentré vers la science-fiction, Terre de zéro. Et moi, bon, j'ai pu une petite touche de fantastique. Euh, donc, j'ai réussi à faire un petit texte, rapidement. Mmh. D'accord. Plutôt sombre ou clair, alors, comme comme Ça commence de manière sombre et ça finit de manière plus claire. Ok, bon, tu étais dans le thème, alors. C'est pour ça que tu as été retenu. Oui, parce que le thème était plus quand même plutôt optimiste au départ. Quand bah même, oui, c'est l'idée, avec ce qu'on a vécu. D'accord. Mais le début est un peu sombre, quand même. <rire> bon, ça, on ne enfin, se pas. On sait ce que tu écris, oui, voilà. Après, je ne sais pas, Pascal et Christophe, si ça vous inspire quelque chose sur ce qui pourrait être fait en, en fantastique okay. un petit peu peut-être le, le, le lendemain du fantastique euh, alors, alors c'est plutôt le, le rôle je pense de l'ASF de l'utopie la mmh. je pense que c'est une très bonne chose de, de proposer des, des choses positives après le, le fantastique il permet aussi de faire rêver quand même ouais. Donc, euh, il permet une échappatoire de se dire que voilà, le monde tel qu'il est et les, certaines choses que l'on ressent que, comme le voile d'une un, autre dimension ou, ou de, en tout cas d un, d un, euh, de force en présence dont, dont nous pouvons, que nous pouvons sentir mais, mais pas vraiment saisir euh, ça ça cette, cette relation avec la nature aussi il y a beaucoup de choses dans le fantastique qui, qui sont aussi positives je pense qu'ils sont pas qu sont sombres mais, mais après il c'est un art c'est une recherche de la beauté et dans la côté, euh, même sombre, euh, il y a quelque chose de, de foncièrement positif. D'accord, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est très... Euh, <rire> très poétique. Merci. Après, bon, juste pour revenir rapidement, c'est vrai que comme, que, comme on, on avait parlé tout à l'heure, il y a presque autant de fantastique que d'auteur. C'est que moi, personnellement, ce qui m'intéresse plutôt, c'est plutôt l'aspect inquiétant, c'est plutôt l'expression des peurs. Mmh. Donc, moi, c'est que Quelque chose de vraiment positif serait plutôt, pour moi, du côté d'une certaine science fiction Dans le fantastique, je suis plutôt intéressé par l'aspect inquiétant, par l'expression des peurs humaines, même si je suis parfaitement conscient qu'il y a d'autres genres de fantastique. Par exemple, il y a une nouvelle qui s'appelle « La clé du tombeau », où je me plus hauteur, c'était dans les, la grande anthologie du fantastique, et qui n'est pas du tout effrayante. Mais c'est vrai que moi, c'est plutôt l'aspect inquiétant qui m'intéresse. Oui, tout à fait. Christophe, sur ce thème-là, est-ce que tu voulais... Euh... Bah, je ne peux qu'apporter qu mon point de vue d'éditeur, hein, donc euh, mon, mon, mon modeste avis par rapport aux auteurs, c'est que, voilà, comme je disais, le fantastique il sera toujours là, il aura des couleurs différentes, il a une tonalité que j'ai un petit peu de mal à prévoir, mais qui sera certainement euh, bien réelle, euh, au détour d'une ville du futur, ou d'une manière de travailler, ou de vivre du futur, etc. Que ce soit dans la, la direction de, de, de l'épouvante de ou de l'émerveillement, mais j'ai surtout envie de, voilà, de dire aux auteurs, bah, étonnez-moi. Ok. Le, le message est passé, ils pourront te contacter s'il si y a des auteurs qui se reconnaissent là-dedans. Est-ce que, je ne sais pas, moi j'ai fait un peu le tour des, des points que j'avais notés, est-ce que vous aviez d'autres aspects fantastiques dont vous vouliez parler Peut-être la, la place du fantastique aujourd'hui dans, dans le monde de l'édition. Je ne connais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est souvent le, le passager clandestin. Euh, C'est souvent, euh, on le retrouve parfois en plein milieu, en littérature générale. En, bon alors bien sûr, il y, a, il y a Stephen King qui est un peu la, la, la figure de, de pro. Il y a des petits éditeurs, vaillants, euh, courageux. Euh, après, euh, voilà, dans, dans, dans les rayons, j'ai l'impression de, de voir plutôt quand même de la fantaisie et, et de la SF, mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Eh C'est vrai que ça faisait partie du, euh, du, du thème un petit peu de ce qu'on abordait aujourd'hui. Le, le fantastique euh, est un peu, euh, ouais, ce qu'on disait a peut-être été un peu trop euh, banalisé. Et après, je ne sais pas si le, le, le terreau est plus euh, euh, utilisé en, dans les autres pays. C'est vrai qu'en France, on a l'impression de pas en, en voir énormément. Moi, de, de mon sens à moi, je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans les... Euh, euh, dans les séries télé. Je pensais par exemple à, à Stranger ouais. Things. Je ne sais pas si euh, vous avez eu l'occasion de voir ça. C'est vraiment euh, une très très belle utilisation. Bon, c'est assez inspiré de, de, de Stephen King aussi, je trouve. Mais euh, c'est une, une très belle déclinaison, assez, euh, assez peu vue. Il me semblait aussi de, de, du fantastique. Euh, je ne si vous ouais. rajouter quelque chose sur Stranger Things ou pas télé. pas Par rapport à la, à la place du fantastique, mmh. ben, je pense aussi que le fantastique souffre un peu des, des préjugés. Un peu comme la sensation de la fantaisie, d'ailleurs. Il souffre toujours peut-être des de, de préjugés assez tenaces, de, de sous-genres, de gens simplistes. Et c'est vrai que peut-être dans certains pays, notamment en France, les choses sont peut-être un peu plus difficiles. Parce qu'il y a là aussi peut-être le préjugé comme quoi le fantastique, surtout un genre anglo-saxon, je ne sais pas si ça, c'est un préjugé qui perdure toujours. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai été étonné quand je fais ma recherche d'éditeurs, parce que bon, je, je cherche toujours des éditeurs, de voir en fait le, le nombre d'éditeurs qui travaillent quand même dans l'imaginaire en France. Donc, pas mal de mérite, ils sont quand même assez courageux. Voilà, bah, si, voilà, beaucoup si, ouais, bah, en fantaisie, ouais. je ne sais pas trop en fantastique, mais c'est vrai que bah, beaucoup en fantaisie, on en voit plus... Euh, là, par exemple, Albin Michel euh, imaginaire, il me semblait plus tourné euh, fantaisie que... Que pour les autres domaines, je ne sais pas si vous avez regardé un peu ce qui proposait. Non. SF et fantasy, il me semble. SF quand même, et fantasy. D'accord. Euh, après, j'ai ben, je, je cherché aussi un peu des, des, des, des œuvres un, un peu récentes en fantastique. J'avais pensé également, je ne sais pas si vous avez fait en jeu vidéo, parce que j'ai une formation moi très très jeu vidéo, au jeu Alan Wake. Euh, qui avait été publié il y a quelques années par Remedy, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors moi je suis malheureusement totalement ignare en jeu vidéo. Donc, je peux Là, le... nous en justement. J'ai cinématographique. Ok, donc euh, en fait dans, dans Alan Wake, en, en fait, quand ils ont présenté le jeu vidéo, on avait vraiment l'impression, on se demandait est-ce qu'ils n'avaient pas travaillé le, le studio Remedy avec euh, Stephen King puisqu'en fait on suit un, un écrivain qui euh, est en, en mal d'inspiration et qui part euh, dans, dans les rocheuses euh, américaines pour, avec son épouse, pour un petit peu essayer de retrouver l'inspiration, prendre du repos et se remettre à écrire. Et sa femme est, est enlevée, et petit à petit, le, le jeu bascule dans une espèce de, de monde parallèle où on ne sait plus si c'est lui qui écrit l'histoire, si euh, ce que sont les, les créatures, un petit peu les ombres qui, qui apparaissent dans, dans l'histoire. Et euh, bah, c'est à la base, en fait, le, le, le sens pur du, du fantastique, c'est-à-dire que on est dans dans le quotidien, dans une aventure pratiquement qui pourra arriver à n'importe qui. Et petit à petit, elle bascule. Mais euh, en fait, on a l'impression qu'il n'y a que le personnage principal qui bascule dans dans le fantastique, et les gens autour de lui euh, ignorent complètement ce qui lui arrive. C'était la, la définition à la base qu'on trouvait sur internet du du fantastique. Voilà. Donc c'est euh, bah, moi, je suis un, un grand joueur. j'ai euh, je fais également, je suis game designer, donc je, je conçois des jeux vidéo un petit peu en rapport aussi avec ce que j'écris euh, en tant que, que romancier. Donc euh, cet aspect-là du jeu m'avait vraiment impressionné parce qu'il y avait une très très grande en fait euh, implication euh, littéraire, implication artistique. Euh, bah, je participe tout à l'heure à une autre conférence avec Hugo Bellagamba sur les jeux et, le, et, les, et les romans. Et donc j'avais vraiment apprécié en fait... Euh, tout l'aspect fantastique et tout l'aspect très très bien écrit, qui euh, rappelait vraiment énormément le, le travail de Stephen King, puisque souvent euh, dans Stephen King, voilà on a des personnages ordinaires et un petit euh, déboulé voilà de fantastique qui chamboule toute l'histoire ou qui chamboule un petit peu mais bon qui, qui marque de, de son empreinte les les, les histoires. Voilà, c'est. <rire> c'est intéressant. Donc, si j'avais plus de temps, je m'y me, je, je mettrais. Oui, après, c'est vrai que c'est pas facile de. Mmh. On ne peut pas tout faire. Non, le problème tôt, des jeux vidéo, c'est le temps. Quoi, ça, ça prend un temps. Mmh. Et nous. Mmh. Je, je connais des gens vrai. qui jouent aux jeux vidéo ils me disent, mais c'est 120 heures pour un jeu, donc. <rire> ça prend un temps incroyable. Ouais. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être une autre façon dont, dont le fantastique. Il est. Il nous euh, il nous capte c'est peut-être plus les, les jeux vidéo à l'heure actuelle que, euh, que les autres médias bon j'avais pensé aux séries euh, mais euh, mais les enfin de mon point de vue j'ai l'impression que les, les, les jeux vidéo et des ouais, développe beaucoup puisque le but du jeu c'est de faire des, des choses un peu plus euh, bah, permettre plein plein d'actions aux, aux joueurs en fait mmh. ce que permet le fantastique il, il éclate un peu l'ordinaire ce, ce qu'on voit dans le monde de tous les jours en nous emportant vers, vers d'autres choses, du, du rêve, d'autres possibilités voilà, si vous avez d'autres éléments sur lesquels vous voulez discuter dans ce niveau là on, on parlait des, des monstres aussi peut-être voilà, est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, il y a des monstres, je ne sais pas, qui vous ont marqué, ou vous voudriez traiter euh... bon, il, faut, il faut dire un petit mot des, des monstres Lovecraftiens, qui ont eu quand même une, une énorme influence. Là, on peut dire qu'ils ont été banalisés, puisqu'on les retrouve partout, on les retrouve en peluche, on les retrouve dans des dessins animés, etc. Mais c'est quand même, à l'origine, une inventivité qui est faite d'un mélange de réalisme, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été piqués dans des, euh, des descriptions scientifiques, par exemple, simplement des, des, des bestioles microscopiques qui ont été, qui ont été grossies, euh, et, et un mélange de, de, de flou, d'imprécision, hein, de descriptions un petit peu contradictoires, un peu impressionnistes. Et... Euh, quand même une nouvelle manière, au moins pour l'époque, et je pense qu'encore le, le, le côté novateur n'est pas complètement émoussé, mais une nouvelle manière de, de, de créer, et de raconter le monstre par rapport à ce qu'on en faisait avant, comme le dit Lovecraft lui-même, euh, par rapport à toute cette vieille faune un petit peu poussiéreuse, des loups garous, des vampires. Alors après, bon voilà, il peut y avoir des auteurs qui leur donnent des, des nouvelles fonctions, des nouveaux visages, mais c'est vrai aussi que euh, toutes ces bestioles un petit peu anthropomorphiques, euh, voilà, c'était bien de les, de les dépasser. Mmh. Bah, c'est vrai que moi, dans les recherches, je fait donc on, on parlait de de apulée donc c'est euh, au, au début de enfin au, au milieu de, de l'ère euh, euh, gréco-romaine où euh, donc c'était la, la mythologie euh, grecque et romaine donc euh, dans les métamorphoses des, des dieux dans, dans leur histoire dans, dans le monde courant et moi j'ai toujours été impressionné par lovecraft qui est arrivé en quelques années à recréer mais complètement une mythologie de, de A à z euh, là où il euh, pratiquement n'en emprunte à, à aucune autre et euh, bah c'est une très très grande force de, de, de son œuvre, je trouve d'avoir créé complètement une mythologie euh, alors qu'il euh, a fallu à d'autres des, des centaines d'années pour que euh, ces mythologies euh, euh, enfin d'autres mythologies prennent vie quoi oui, alors c'était pas non plus euh, véritablement une, amb une ambition de sa part, comme il peut y avoir euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, Zola qui veut construire les Rogo Macar. Euh, Lovecraft n'a pas dit, je veux construire la mythologie de Cthulhu. quoi. Euh, il a il a ajouté des morceaux, il a inventé, il a rêvé, euh, il a ajouté des pièces qu'il a un peu oubliées par la suite, il a emprunté, et euh, tout ça c'est un peu une construction, plutôt qu'une qu qu tour Eiffel, c'est plutôt un palais de feuilleur cheval. Oui, c'est plus éclaté, mais au, au final, oui, ça a quand même constitué une œuvre vraiment euh, bah, qui a marqué tous les tous les auteurs et, euh, et qui reste assez, euh, assez impressionnante. Ce, ce qui me paraît surtout intéressant dans cet aspect, alors bon, c'est peu, c'est peut-être quelque chose qui est difficile de, de, de prendre comme, comme modèle ou comme exemple pour d'autres auteurs, mais ce qui me paraît surtout intéressant, c'est l'utilisation de la mythologie comme outil et comme véhicule de la terreur et du fantastique. C'est-à-dire, au lieu, de, au lieu de, faire, euh, le, de, de prendre, par exemple, le danger physique, comme ça se faisait avant pour véhiculer la peur, euh, il utilise justement toute cette approche mythologique pour euh, réveiller en nous des choses. Voilà, des choses qui font peur en général, mais pas seulement. OK. Bah, C'est vrai que dans, dans le monde où on est actuel, en fait, où tu as euh, beaucoup, Beaucoup d'aspects, par exemple, la place du, du christianisme, euh, elle, elle a été modifiée. Il y a beaucoup de gens qui sont euh, aujourd'hui, euh, qui, qui grandissent, qui naissent athées et qui, euh, qui vont peut-être jamais aller vers des. Euh, comment dire, vers une religion. Euh, peut-être qu'il a senti des, déjà à, à l'avance ce, ce changement, mmh. ce, cette façon différente de, de, de vivre les religions. En fait, là, c'est complètement. Un truc, je ne <rire> enfin, les la, ans, la, la, par, après, par rapport à la mythologie les premiers monstres sont les monstres de la mythologie les monstres de la mythologie grecque ouais, tout à, fait. à la fois que ce soit des monstres qui sont des représentations des forces de la nature comme par exemple je pense à Caribe des Dessila qui sont des représentations des forces de la nature mm -hmm. aussi bien des monstres comme euh, des, le Kraken les... donc là au départ tout, il y a tous les monstres de la mythologie qui sont après retravaillés qui sont... Enfin, moi, c'est vrai que j'aime plus ces monstres classiques. Par exemple, j'aime beaucoup le personnage du vampire. Le mm vampire, -hmm. les, les loups-garous, j'aime beaucoup ces monstres classiques. Même si, effectivement, j'aime également beaucoup sa portée Lovecraft. Effectivement, c'est intéressant de voir comment ces monstres ont évolué. Et surtout, une question qui est intéressante par rapport aux monstres, c'est de savoir, au bout du compte, qui est le monstre. Là, c'est une intervention peut-être plus récente dans l'histoire fantastique. Je pense vraiment à roman de Richard Madsen, Je suis une légende. Mm -hmm qui imagine justement euh, dans un futur proche, tous les habitants de la Terre ont été transformés en vampires par un virus, et il reste un seul être humain qui essaie de combattre les vampires. Et au bout du compte, c'est cet être humain qui va apparaître comme un monstre aux yeux des vampires qui sont devenus la majorité. Pour là, il faut tout y réfléchir, de savoir qui est le monstre et comment est défini le monstre. Il y a aussi un roman de Clive Barker, que bon, Je ne connais pas seulement très bien cet écrivain, j'ai vu un roman qui s'appelle Cabale, euh, qui est intéressant. Mmh. aussi cette révision sur euh, est-ce que les monstres sont ceux qui... Euh, les, les créatures naturelles qui ont la proche monstre, ou est-ce que ce sont les hommes qui les chassent Oui, peut-être. Et peut-être un peu dans la montagne. C'est une interrogation qu'on trouve déjà dans Frankenstein. Ouais, peut-être, peut-être, effectivement. <rire> mmh. Oui, c'est vrai que c'est des, des mythes qui, qui ont deux de siècles maintenant, mais que, qui sont retravaillés, qui tuent toujours. C'est toi qui disais qui disait l'heure en parlant ben, à la fois du, du loup-garou en parlant du, du vampire. C'est des, des thèmes qui, qui nous touchent au, régulièrement dans, dans notre façon de nous comporter. On se dit, ben, cette part de bestialité qui est en nous, cette part de... de on dit, de, de sexualité aussi, qui peut-être nous, nous fait avoir des, des drôles de, des, des, de, des drôles de, de pensées, ce genre de choses. Que, en fait, ce sont toujours des métaphores. Ces, ces créatures ne sont pas des créatures totalement délirantes, euh, juste comme ça, puis faut faire des monstres. En fait, sûrement, elles, elles représentent euh, certaines de nos peurs, une part de notre identité. Bon, le loup-garou, c'est évident, c'est la part bestiale, la violence bestiale totalement incontrôlée. Le, le, le côté vampire. sauvage de l'être humain. Euh, le vampire, c'est la passion. Le vampire est immortel, c'est par rapport à la peur de la mort, et aussi toutes les peurs que peut engendrer la sexualité. La sexualité n'est pas nécessairement quelque chose de rassurant, donc c'est tout cet ensemble de peurs qui sont... Donc les monstres, en fait, ils reprennent toujours les choses. s'il n'y a rien de gratuit dans, le, dans les monstres. Ils sont toujours en aspect métaphorique, reprennent toujours des peurs bien réelles de l'humanité. Ce qu'on disait de, au début, savoir que le fantastique, c'était tout. Entre parenthèses réelles. Ce qui peut sembler que ça. contradictoire, mais mm -hmm. le pharasite exprime une réalité. La réalité des peurs. Ce que disait d'ailleurs Lovecraft. Lovecraft, dans son, dans son essai Pouvant des dans la littérature, quand il définit au tout début le fantastique, dit bien le sentiment le plus ancien pour une réalité, c'est la peur. Donc, mm -hmm. Le pharasite ne fait qu'exprimer cette peur de différentes mm -hmm. manières. Oui, c'est ça. L'instinct de. de, de de l'homme sauvage quelque part. Pas. <rire> euh, Pascal sur le, le sur les monstres donc euh, parce que toi je trouve qu'il y en a assez en enfin, fait de, de ce que j'ai lu par exemple des, des contes de la vodkaille je trouvais qu'il y en avait assez peu, c'est plutôt les, les, les êtres humains eux-mêmes ou les je sais pas les les villes, les atmosphères dans que tout que présenté très peu très peu de monstres chez moi. Il y en a quand même un ou deux dans le nouveau recueil qui va bientôt sortir. Ah, je n'ai pas c'est pour ça. <rire> euh, en fait, euh, s'il si y a un monstre que j'ai cherché dans pas mal de mes textes, on euh, peut rapprocher un peu de, de Kafka, c'est peut-être les, les structures sociales ou certaines normes. Euh, c'est quelque chose justement d'un peu abstrait, qui est difficile difficile à saisir, mais c'est souvent le, chez moi le, le, le monstre en fait qui, qui est souvent caché euh, par euh, à l'écran. Donc euh, en première ligne, on voit on voit des, des, des fonctionnaires, des gens un peu un peu anonymes, mais qui, qui en fait euh, vont vous inquiéter parce qu'ils exercent une certaine pression sur sur le lecteur. D'accord. Après, c'est vrai que les, les monstres, euh, bon, on parlait de, de, de banalité, c'est vrai que les monstres, on les a vus et revus, mais on, euh, pas, je sais pas, j'ai l'impression, un peu tous, tous les 20 ans, tous les 30 ans, il y a, y a des œuvres comme ça qui, qui sortent un peu emblématiques. Moi, j je pense euh, au Vampire d'Anne ce qui avait fait un peu... Euh, voilà, qui avait impressionné, par exemple, avec les, les vampires enfants, euh, ce genre de choses, et qui... Bon, avec des, des super films aussi, euh, qui, qui avaient été faits au, au cinéma, c'est vrai, voilà, il, il reste des, des choses à faire, même si on les a vus et, et, et revues. et puis et... Ch chacun va... Ouais, vas-y Pascal. Bon. Une, chose, une chose étonnante, j'en parlais déjà hier dans une autre table ronde, donc il y a le livre des êtres imaginaires de Borges. Euh, où il essaye de répertorier tous les, euh, toutes les créatures possibles et donc souvent bon, ce sont des assemblages entre différents euh, animaux euh, donc le, bien sûr d'où l'importance du poulpe hein. euh, et, euh, et ce qu'il disait dans sa préface c'est qu'il s'était étonné à quel point finalement c'était assez facile de, de, de tous les, les tracer, les retrouver, les catégoriser que finalement ils ne sont, sont pas illimités en fait euh, comparé au règne animal euh, je sais que toi Christophe, tu t'intéresses beaucoup aussi à, à la biologie, euh, aux théories de l'évolution, euh, que, que finalement les monstres imaginaires, ils ne sont pas si nombreux que ça, que notre, notre imagination, elle est, quelque part, elle est quand même euh, assez limitée. Quoi, de, bon, il, y le, il y a le dragon, il y a, voilà, il y a les vampires, les loups-garous, mais, mais on, fait, on fait le tour finalement, même assez vite, malgré la richesse de certaines mythologies, malgré la, la richesse de folklore, euh, d'Afrique ou de aux Slaves, on, on finit par, par faire des listes qui, qui, qui touchent, qui arrivent à leur fin. D'accord. Je ça, le, intéressant. le problème du monstre, c'est que tu parles de biologie, le monstre, euh, il faut qu'il ait un côté vraisemblable, il faut qu'il tienne debout, il faut mmh. qu'il arrive à bouger, okay. à se déplacer et puis de préférence aussi euh, à, à attaquer les gens. Donc euh, forcément, on va, on va converger vers des, des formes de vie qu'on connaît, alors après on pourrait aller vers des choses qu'on connaît pas, mais c'est beaucoup beaucoup plus dur. Mmh. après c'est vrai qu'il y a aussi des thèmes qui reviennent, que ce soit dans, dans chaque culture comme le monstre ou l'incarnation de peur et que les peurs malgré tout finissent par se, se ressembler c'est vrai qu'il y a toujours mmh. des thèmes qui reviennent et aussi ce qui est, ce qui est une évolution intéressante c'est le, le monstre humain le monstre caché dans l'homme là je pensais notamment pour toujours rebondir sur ce qu'on j'ai dit tout à l'heure au film La nuit des morts vivants le premier film à La nuit des morts vivants de... Mmh où les, il y a des, des, des, des personnes qui se confrontent à des zombies, mais le, le pire danger, à la fin, il viendra d'humains normaux qui tueront le seul survivant d'une horreur. Donc là, effectivement, il y a aussi toute une réflexion, sur l'évolution sur le, le monstre à forme humaine. C'est mmh. intéressant. Ça, c'est Kingien, ça, c'est très Stephen King aussi. Lui aussi, il va chercher beaucoup de monstres chez l'homme. Hein. Mmh. Ouais, ben, C'est classique dans, dans le fantastique, et ça marche toujours bien. Oui, tout à fait. Ben, on, on a cette phrase façon, qui, est, qui est très connue où l'homme est un loup pour l'homme. C'est vrai que souvent l'un des monstres ou le, celui qu'on qu fréquente tous les jours et, et, et qu'on qu se demande un peu, euh, voilà, si, si on n'a pas un qui a le virus ou euh, si on n'a pas, pas un qui nous cache des choses, c est, c est, ça peut être l'homme. L'homme est un loup-garou pour l'homme, on pourrait dire. Ouais, aussi. <rire> ouais, ouais c'est vrai que euh, réfléchir à tout ça, ça, ça me fait penser. Bon, c'est toujours en parlant de, de euh, des monstres, hein, même même si on en, en finissant sur l'homme, ça, ça serait normalement le. Le, la, la base qui permet de faire toutes les histoires qu'on qu voudrait. Euh, je me souviens quand j'étais en je sais pas en maternelle ou en primaire, notre euh, un de nos professeurs nous avaient passé un, un petit extrait de film, un truc comme ça, juste avec en fait une araignée qui rentrait dans une dans, dans une pantoufle d'une personne. Et euh, ouais ça, ça traumatise un peu c'est après on se retrouve 20 30 ans après voilà mais euh, bah de voilà une araignée un serpent euh, tout, toutes ces petites choses qui qui nous font peur on avait les, les, les corbeaux de, de Hitchcock ou ce genre de choses voilà à la fois les animaux à la fois les, les monstres mythologiques ou les monstres inventés. et les et, et l'homme au final ça fait un euh, un peu un ensemble euh, comme tu dis bah, Pascal de, de, de tous les, les monstres qu'on qu peut assez facilement euh, répertorier et pourtant euh, ouais on, on reste tous convaincus qu'il reste énormément d'histoires à faire puisque on, euh, bah, le, le monde évolue et puis la, la façon de l'appréhender de l'écrire de, de euh, d'en avoir peur ou de, de le vivre au quotidien il va évoluer avec et, et nous, de continuer nous inspirer, nous donner euh, je suis sûr beaucoup de beaucoup d'idées non, ben là, en fait là, je, je pensais à deux séries que j'ai vues récemment. Deux séries améri plutôt américaines. Il y a une qui s'appelle Lost Girl. Ouais, c'est une femme qui a un pouvoir, qui tue un, distinctement en absorbant l'énergie vitale des gens, et qui découvre qu'elle fait partie d'une communauté beaucoup plus vaste de créatures féeriques. Bon, ça c'est point de départ d'une série euh, télévisée en cinq saisons. Bon, il y a trois saisons qui sont retrouvées en français, les deux dernières c'est en DVD mais uniquement en anglais. Et ça c'est intéressant parce que c'est un peu l'expression de tous les folklores, toutes les créatures féeriques, de tous les folklores du monde. Mm -hmm. Et une autre série que j'ai également vue, plus récente, au départ c'est un film, c'est La série Zipiolo où il revisite un peu l'histoire ah, ouais. américaine, l'histoire de la guerre d'indépendance. Le, le, le Cavalier sans tête c'est ouais. ça Le Cavalier sans tête, Tim Burton qui avait fait un film, en fait, il y a une série qui a été faite, mais qui n'a plus rien à voir avec le film de D'accord. En fait, la série, c'est très lié à la guerre d'indépendance américaine. Et on revient sur la guerre d'indépendance et en y mettant une bonne dose de fantastique avec différentes créatures. On voilà, a Jacques l'Éventreur qui apparaît, euh, transformé. Et c'est vraiment très intéressant aussi dans l'exploration justement de toutes les mythologies partant à la fois de faits divers qui sont transformés de manière naturelle et de faits historiques par rapport à guerre d'indépendance américaine, de personnages également qui sont transformés, et qui permettent justement d'explorer toutes ces mythologies, toutes ces créatures, de manière très intéressante. Ouais, c'est vrai que c'est une source aussi d'inspiration pour, pour, pour d'autres œuvres. Euh, il va rester à peu près dix minutes. Je sais pas si vous avez encore euh, quelques points que vous voulez aborder. Si euh, voilà le fait d'en avoir discuté comme ça tous ensemble, on a vraiment abordé beaucoup de sujets, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'œuvres. C'est euh, sympathique déjà. Euh, si voilà, si vous avez encore quelques éléments que vous voudriez euh, euh, voilà porter à l'attention des, des personnes qui nous écoutent. Euh, Non. En termes euh, terme de monstres, c'est le, le sujet de la table. De la ouais. table. Euh, je pense aussi aux monstres que peuvent engendrer la, les nouvelles technologies. Autant ça peut marcher en SF, je pense que ça peut marcher aussi euh, en Fantastique. Euh, du coup, pour renouveler le, le, le stock de monstres, maintenant on a le portable, on a, je, pense, je pense notamment au délire de Cronenberg avec Vidéodrome, ouais. des, choses, des choses comme ça. Des, euh, des choses monstrueuses ou, ou alors des il bon, y, y, y avait aussi la voiture avec euh, crash il y avait euh, existence avec un peu avec le jeu mais c'est peut-être pas forcément des monstres mais des, des, des monstruosités on va dire euh, grâce aux nouvelles technologies d'accord oui c'est vrai que euh, il se rajoute en plus euh, cet aspect-là euh, sans être forcément science-fiction comme on le vivrait au quotidien euh. Alors en fait, pour rebondir un peu sur ce dit Pascal, ça fait penser à un roman de Dean Koontz, qui est auteur américain que ouais. je n'aime pas nécessairement toujours. Mais là, il y a un roman qui s'appelle Midnight. Bon, je ne sais plus les tailles, mais effectivement, il y a à la fois des, des monstruosités issues des nouvelles technologies, des monstruosités issues plutôt du passé. Il y a les deux aspects. À un moment, alors je ne me souviens plus exactement le, comment tout ça se met en branle. Normalement, les humains peuvent se transformer. Et certains choisissent de se transformer en des machines, en créant de nouvelles monstruosités. Et certains se choisissent de régresser, de devenir des monstres plus proches de la nature. Et le roman était vraiment impressionnant. Enfin, j'ai trouvé ce roman impressionnant, même si par ailleurs, je n'apprécie pas nécessairement tous les romans de l'écrivain loin de là. Je mmh. bah, des... suis je crois, s'appelle Midnight, m'a vraiment impressionné. D'accord, c'est vrai que Dean Kant, en fait, c'est un écrivain qui, pendant longtemps, en fait, il a écrit, euh, il écrivait un roman par mois. Et souvent, ils sont pas assez, euh, mmh. ils sont pas assez développés pour, euh, pour pour rester vraiment un peu dans, dans la mémoire. Ça s'écrit un peu trop vite comme comme une BD, quoi. Okay, okay sont est non plus les BD mais voilà euh, oui bah, c'est Stephen King a utilisé un peu les, les nouvelles technologies aussi dans, dans cellulaire ou dans, dans dans désolation je me souviens dans, dans désolation en fait le le personnage avec son téléphone il arrive à monter à cinq barrettes et il, il peut communiquer avec avec Dieu directement ce genre de choses il y a, il, oui ça, ça peut ouvrir tout un ensemble d'idées de, de, bah, ch chacun s'est les s'est en fait soit à la fois d'un aspect qui peut faire peur ou d'un aspect qui peut, euh, je sais pas, comment dire, euh, influer sur notre vie quotidienne et soit nous, nous aider ou nous apporter euh, quelque chose de plus que, que ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, moi mes, mes monstres préférés, enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais ça, ouais. finalement c'est ceux qui sont suggérés en fait. Euh, là, là, je pense que Christophe, avec Lovecraft, euh, sera d'accord avec moi. Mais, mais je pense aussi à Wendigo, Blackwood. Mais euh, voilà, des, des monstres à peine suggérés, en fait. finalement, ils tiennent dans l'imaginaire des, des gens en, en deux, trois phrases. Euh, donc, euh, donc, ce que c'est que deux, trois phrases donc, En fait, ce qui comptait, c'est l'atmosphère, la construction avant, la montée, la gradation. Euh, certainement finalement est-ce que les meilleurs monstres n'existent pas, c'est ça ma question de toute façon de base ils n'existent pas hein. euh, on, on a souvent dit en fait, que, euh, ouais, euh, au, au cinéma en fait le, le, le fait de, de mettre un monstre en, en, en, dans, la, dans la lumière de, du projecteur il, il, il, il a souvent beaucoup perdu de, de, de son intérêt, de son, son aura de mystère donc c'est vrai euh, euh, bah, comme tu disais, créer, créer une atmosphère créer euh, un, un sentiment de, de, de danger, de, de peur c'est tout l'art aussi de, de, de l'écrivain fantastique même si comme quand, quand on a pu en parler aussi il y a, a d'autres aspects que de, que, que de faire peur dans, dans le fantastique c'est un don aussi d'arriver à créer ce genre d'atmosphère ouais. effectivement par rapport au cinéma toute la question c'est toujours pour le cinéma fantastique et d'épouvante c'est toujours jusqu'où on doit montrer, qu'est-ce qu'on doit suggérer et qu'est-ce qu'on doit montrer. Mmh. C'est toujours une, une tension entre ce qu'on doit suggérer et ce qu'on doit montrer qui, euh, qui fait la qualité de l'œuvre ou ses défauts. C'est toujours la question que se posent justement les cinéastes et les auteurs aussi, bien sûr. Que doit-on montrer et que doit-on suggérer pour vraiment obtenir un effet, pour créer l'atmosphère. C'est toujours cette question qui euh, est ouais. très importante. Mmh. Bon. Voilà, donc il va rester que cinq minutes. Euh, je voudrais déjà vous remercier euh, tous les trois d'avoir participé à cette conférence. C'était super intéressant. J'avais préparé euh, plusieurs choses, mais c'est vrai qu'on a vite fait le tour, mais chacun avec ses, ses idées a, a apporté beaucoup. Euh, pour finir, est-ce que je peux me permettre de vous proposer de présenter un petit peu euh, les projets en cours ou ce que vous allez euh, bientôt euh, euh, nous, nous proposer Comme ça, ça permettra, je pense, d'arriver au bout de ces, ces conférence. Puis surtout, comme vous faites tous du fantastique, c'est nickel, c'est dans le temps. <rire> euh, Laurent, si, si tu veux commencer peut-être Alors, moi, normalement, j'ai un recueil qui devrait mmh. paraître en septembre aux éditions de l'Arbre Monde un recueil qui okay. s'appelle Les Chants des Fûts Nocturnes donc il devrait paraître en septembre, et peut-être entre recueil en octobre, ça, il faut voir. Okay. Effectivement, voilà. Donc, des nouvelles Des nouvelles, les, des, des nouvelles. Deux... nouvelles. Okay. J'écris surtout du cours, j'ai beaucoup de à du roman. En fait, il y a un roman qui est paru aux éditions mmh. Maya, je pense que ce sera mon seul roman. Ok, ouais. bon, les, les nouvelles, c'est bien aussi, on... enfin, moi, moi et Pascal, on est tous les deux novellistes, donc je... on ne dira jamais que les nouvelles, c'est pas bien. <rire> Après, je sais pas, Christophe, euh, si tu veux nous parler un oui, peu de ce bah, que tu euh, vas éditer euh, je, prochainement. Je vais parler un petit Ou peu, des, un petit peu des, des dernières et des prochaines sorties okay. de Malpertuis. D'abord, je voulais, voilà, je me suis un petit peu éclipsé le temps de vous montrer, euh, je sais pas si on le voit bien, voilà, très beau bouquin qu'on vient de sortir, Les Nouveaux Contes du Whisky de, de Laurent Mantez, euh, un recueil de, de nouvelles fantastiques évidemment, inspiré par Jean Ray, évidemment, euh, et inspiré également par un voyage que l'auteur a fait euh, en pleine mer comme passager d'un d'un cargo qui faisait le tour de l'Atlantique Nord. Et puis très bientôt, on a le livre de Pascal qui sort le 20 juin, « Soleil trompeur ». Donc Pour une fois, au lieu de nous parler d'Europe de, de, centrale et de l'Est et de nous faire boire de la vodka, l'ambiance sera plutôt au pastis et au cigale puisque l'ensemble de ces nouvelles se déroulent dans des paysages méditerranéens que ce soit en Corse, dans le sud de la France, en Italie, etc., ou en Afrique du Nord, euh, avec une ambiance très, très différente, mais où le fantastique a beaucoup sa place également. Et puis après, on a encore d'autres projets, un recueil de nouvelles fantastiques, fantaisistes, je dirais, de Francis Carpentier, qui s'appelle Mission à Bruxelles, un recueil de, de Claude Mamier, dit Claudio le Vagabond, qui s'appelle Il était une dernière fois, et autres histoires de failles. Donc si vous connaissez Claude Mamier, qui a déjà publié quelques trucs, dont chez Malpertuis, eh bien, vous connaissez son, sa, sa, sa qualité de, de compteur, et puis euh, voilà, d'autres choses encore. Ok, j'aime beaucoup les, les titres, ils sont très accrocheurs. Et donc, Pascal, alors, s'il te plaît En dehors du recueil qui a été mentionné par Christophe, euh, j'ai aussi une novella qui va sortir chez Ogmius, euh, en octobre, je crois. Ah oui, c'est vrai. Euh, dans une collection. Enfin, je trouve ça sympa le, le principe. Donc, c'est des, des, des textes assez courts, euh, pour une heure de lecture à peu près. Euh, et là, là, c'est un peu hommage euh, de la rose. D'Amberto Eco, mais sur une île, euh, ouais. sur une île au large de Cannes, où il y a aussi des moines euh, bien vivants que je connais. Et donc j'ai imaginé une, une série de meurtres. Voilà. j'ai okay. une, une série de, de meurtres sur les, à l'abbaye de l'abbaye de, de Lérins. D'accord. Ok euh, bon je vais rester deux de minutes euh, juste pour vous parler rapidement moi aussi donc euh, j'ai j'ai deux ouvrages qui sont pour parler Chauvin édition donc on, on verra si ça sort euh, à, à l'occasion et donc euh, j'ai un roman de fantastique euh, un, un drame familial mais un, un peu tourné fantastique épouvante, aussi qui de, va sortir euh, au mois d'août euh, chez M+ édition une petite maison d'édition sur Lyon euh, bah, un voilà. petit mot quand même pour pour parler de notre anthologie euh, notre anthologie annuelle Malpertuis, dont ouais. la 11e édition va aussi très bientôt sortir. Il euh, y a toujours un appel à texte ouvert pour toutes les personnes, y compris euh, vous trois, mes chers amis, euh, qui ont envie de nous soumettre une nouvelle fantastique. Donc, euh, c'est à proposer à l'anthologiste Thomas Bauduret. N'hésitez pas. Voilà. D'accord. Ouais, j'irai voir sur, sur la page. Merci, euh, Christophe. Bon, ben, on, on arrive au bout. Merci à, à tous euh, pour votre participation. Beaucoup de beaucoup d'éléments très très intéressants. Et puis, euh, ben, je vous souhaite une bonne continuité. Euh, il me semble qu'il y a Merci. encore une ou deux conférences euh, pour certains d'entre vous. Juste pour euh, encourager tous les lecteurs hein, à beaucoup de curiosité, parce que quoi qu'on dit, le fantastique est toujours un domaine en renouvellement. Que ça, puisque ça part toujours d'une du, personnalité qui réagit par rapport au monde qui l'entoure, qu donc euh, beaucoup de curiosité parce que le pharasite se renouvelle toujours. Ok, je suis bien d'accord avec toi. <rire> Merci beaucoup à, à vous tous et puis Merci. Euh, à Merci très à bientôt, euh, j'espère, en Fiction ou dans d'autres conférences. À bientôt. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.